Vous trouvez que votre hôte est bruyante On a des chouettes solutions à vous proposer. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On est chez Novi, devant les hôtes murales décoratives avec Christophe. Bonjour. Le, oui. le porte-parole Novi pour la Wallonie. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup Christophe. C'est avec plaisir. D'être là, il s'occupe de nous. Alors. Euh, on est lors d'un tournage, je sais pas à quel moment la vidéo sera publiée, mais on est lors d'un tournage, où on parle des nouveautés 2023, etc. chez Novi, on est à Curne, Flandre occidentale, très très belle région, moi je trouve ici, et on est venu au showroom proposer des, des petites nouveautés, et on s'est dit, tiens, Novi a quand même une particularité impressionnante, c'est que, outre le fait que les hôtes sont déjà silencieuses quand le moteur est intégré, mais, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour la rendre encore plus silencieuse Oui. Quelles et sont ces solutions, Christophe Alors, bah la solution pour rendre la hôte la plus silencieuse possible, c'est de dissocier le moteur. Pourquoi euh, Parce que on, bah, on va dissocier le moteur pour pouvoir dissocier le bruit. En fait, on va enlever le moteur de la hôte. C'est ça. On va garder le conduit. Oui. Le conduit va arriver dans un endroit où le moteur est. Tout à fait. On va montrer ça tout de suite. Voilà. Et donc, on va enlever le bruit du moteur. C'est ça. La vibration que le moteur peut voilà. causer. On a toujours en fait, un peu le, le bruit du flux d'air. Tout à le fait. Ouais, moteur, ouais, voilà. ouais, ouais, Alors, est pourquoi est-ce qu'on en parle chez Novi Parce que Novi est encore une des... Rare marque à proposer différentes <coughs> solutions. Alors beaucoup de marques proposent des moteurs dissociés, mais pas systématiquement tout le temps, pas systématiquement toutes les solutions. Là, on a des passages de tour, on a des moteurs internes, des moteurs externes, etc. C'est pas si simple que ça à installer. Moi, je vous avoue que je le fais depuis des années, donc je suis souvent rassuré de pouvoir le faire. Mm -hmm. On ne fait pas ça sur toutes les hôtes. Non. C'est important à montrer. ça c'est sûr aussi. On va dans ce qu'ils appellent le laboratoire, le, le, le laboratoire. L'experience room. L'experience mmh. room. Enfin, non. Hein. laboratoire. Non, c'est bien, bien aussi, le mais il faut on toujours C'est pas super éclairé, donc, euh, mais au moins on va pouvoir montrer certaines choses. Tout d'abord, voici un moteur mmh. interne dissocié. Tout à fait. Alors, le mot interne est très très important. Donc comment ça va se passer Explique-nous un peu, Christophe, comment ça se passe. Si on Alors a... ici, on est sur euh, un moteur qui est tout le temps dissocié. Là, nous avons une version où le moteur en fait était installé et nous l'avons dissocié sur place. D'accord. Nous okay. avons déjà, il faut essayer de différencier les okay. différents modèles, d'accord. Donc tu le disais très bien, ce sont tous les deux des moteurs à dissociation interne, donc ils doivent être installés dans des pièces prévues contre les intempéries. Donc les pièces, c'est une buanderie, Par exemple, un cellier, un garage. Un garage, même s'il fait froid? Oui, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'intempérie massive. Les combles, le grenier. Les combles, le grenier, ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, on, on a ceci. Donc, on a l'air qui rentre. Par ici, exactement. on l'accroche okay, au mur, on le pose, il y a des systèmes qui sont prévus pour. Système de fixation murale, effectivement. Voilà. Et, Et donc puis... on sort par ici vers l'extérieur. C'est ça, il y, y a bien évidemment plusieurs configurations possibles. Hein. Il n'y a pas qu'un in, un out, on peut déplacer les, les conduits enfin, en fait, ouais, on peut, pour on pouvoir changer ça. Voilà, exactement. Quelle, euh, comment quelle distance maximale mm -hmm. on doit avoir Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec celui-ci, qui est donc le moteur qu'on va trouver sur les PureLine, ben là, vous pouvez aller jusqu'à 8 mètres de circuit, coûte compris. Encore Donc, une fois, c'est. Tout compris, hein. Tout compris. Okay. Mais 4 à... plus moteur. C'est ça, exactement. Plus Vraiment de la haute jusqu'à la sortie externe. Énorme, hein, oui. 8 mètres de hein. compris, à savoir qu'un coup d'un 90 degrés équivaut à 1 mètre. mètre. D'accord bon. Tout ça, il faut bien se dire une chose, c'est que ce ne sont pas des informations, euh, je vais dire officielles, c'est juste pour faciliter la compréhension, on enfin, va dire. D'accord. Ensuite, avec celui-ci, qui est donc euh, une version un tout petit peu plus puissante, là on va pouvoir aller plutôt jusqu'à 10 mètres de circuit. Mais celui-ci, comme je le disais, n'est pas installé directement sur la haute il est tout le temps à installer à distance à ce Donc, vous recevez des, des hôtes sans moteur. C'est ça, exactement. Hôtes, vous, vous, ouvrez, vous avez le cache, hein, le ouais. cache de la bus, vous l'ouvrez, c'est vide. C'est vide, vide le, moteur, le, le tuyau doit être mis, mais le ça. moteur est autre part. Exactement. Vous voyez ça, des fois, dans des grands immeubles, les moteurs sont sur le toit, euh, oui. et vous avez des hôtes qui sont sans moteur. Avant, vous saviez comment dire une hotte avec moteur et une hotte sans moteur, on sait toujours le faire chez nos C'est ça. Pour une raison d'ingénierie c'est que les autres fournisseurs Peut-être du recyclage, en fait. C'est ça. En fait, on le voit très bien que depuis quelques années, bah, c'est de moins en moins populaire au profit du recyclage, comme on le disait dans une autre vidéo, qui devient de plus en plus euh, fréquent. C'est un peu triste, euh, d'ailleurs, dans... hein, parce que franchement, la dissociation du moteur, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est même pas donné, mais ça permet. Mais alors, vous avez encore autre chose à côté. Ça, c'est encore plus rare. Oui. C'est donc des moteurs de toiture plate. Tout à fait. Okay, avec ici des membranes. C'est ça. Ce qu'on appelle une, une, une membrane de jonction. Donc là, mm -hmm. c'est vraiment... Ça doit être préparé sur un, sur un toit plat. C'est très spécifique avec mm -hmm. le petit gravier autour si on a envie. C'est ça. extrêmement puissant ce genre de choses. Hein. C'est extrêmement puissant. On peut aller à ce moment-là jusqu'à 12 mètres de circuit, de compris fait. à ce moment-là. Euh, et alors, il doit bien y avoir une isolation réalisée par non, un bah, couvreur. Hein? Voilà, exactement. Ça, c'est un peu ceci est extrêmement courant. C'est un des moteurs que je place souvent et que j'adore. Mm -hmm. Ceci, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. Il va jusqu'à 1450 m3 par heure. Libre. Donc, lui, vraiment, c'est... Ouais. Donc, lui, on le met ça dehors. C'est ça. À la façade. Comme si c'était un mur de façade ici. La ouais. seule Chose qu'on euh, demande, c'est de ne pas installer ce moteur-là à moins de 5 mètres de la hotte. Pour une question de vibration. Pour une question de vibration, une question de bruit. Donc, si vous l'installez à moins de 5 mètres, ça reste le top du top. Ça, c'est sûr et certain. Donc, comment résumer cela Moteur dissocié interne, au même moteur dans la maison. Tout à fait. Moteur pour toiture plate, c'est encore un élément particulier. C'est ça. Moteur dissocié Extern. externe. Est-ce qu'on peut acheter une hotte avec un moteur intégré et rajouter un moteur non. Non. <rire> non, mais, non, mais c'est important, Au final, j'ai installé ça, j'ai mis 6 mètres de tuyau parce que le client fait ça lui-même, mm -hmm. ça tire pas assez, je vais rajouter un moteur. Non, non, ça ne peut pas se faire. Alors, je précise encore une chose, parce que si on va vraiment dans le détail, on va y aller à fond. Il y a des marques qui permettent d'avoir de, des ventilateurs supplémentaires. C'est pas Novi, mm -hmm. Mais il y a des marques qui permettent d'avoir un moteur, et quand c'est trop long, d'avoir un ventilateur qui va simplement, non pas motoriser l'air, mais guider l'air. Voilà, ouais. Donc ça existe. C'est rare, mais ça existe. Autre façon d'améliorer, effectivement, outre le moteur, la dissociation, etc. C'est une spatulation. rappelle nous le diamètre à respecter impérativement. Le diamètre le plus, fréquen... le plus fréquemment utilisé chez Novi, c'est du 150 mm. C'est presque devenu une garantie. C'est presque devenu une garantie. On a quelques modèles en 125 mm, mais la plupart du temps, on est en 150 mm. Et il est impératif de toujours respecter cette section, ne jamais au grand dieu jamais réduire la section ouais. du tuyau. Comme on la la fait ici en démonstration, euh, comment dire, on voit qu'on est passé du 150 mm à du 100 mm, ouais. c'est quelque chose qu'on voit souvent en intervention il technique, faire, hein. il ne faut surtout pas le faire. Quel est le risque La haute va condenser, le moteur va faire plus de bruit, votre haute va être plus sale. C'est ça. C'est conséquences. exactement. Le tuyau lisse ouais. Ça reste le top du top. Le top du top. Pas toujours simple à installer sur les configurations, mais ça reste très très bien. Ouais. Le tuyau annelé, c'est pas mauvais. Franchement, c'est vraiment un très très chouette système. Du moment okay. qu'il est bien tendu. Du est voilà, ouais. toujours bien tendu, etc. Devant, mm -hmm. toujours bien attaché. Mm -hmm. Et vous avez chez vous un moteur qui est donc, un euh, moteur, excusez-moi, un tuyau insonorisé. Un un insonorisé. moi voilà. ouais. Qui est vendu au mètre. C'est ça. Euh, D'ailleurs... Au, au prix du cours de l'or. C'est... C'est... Heureusement que c'est pas par 5 mètres, hein, parce que c'est sûr. Là, Mais non, Il mètre. faut savoir que c'est un tuyau donc, comme tu le disais, insonorisé. À l'intérieur, il y a une membrane euh, en fibre de verre qui, à ce moment-là, va calfeutrer le bruit. Mais on le dit, il ne faut surtout pas en mettre deux sur le même circuit. Ah, c'est un voir. mètre, un mètre de tuyau, c'est comme un amortisseur de bruit oui. euh, qui va donc à ce moment-là calfeutrer. Le, le moteur, alors on parle de ce genre de tuyau quand vous avez un moteur interne. Le oui. moteur externe, vous n'avez que le flux d'air qui passe. C'est difficile d'améliorer cela. Mais en fait, on insonorise le moteur, en fait, le vrombissement du moteur, la vibration du moteur avec un tuyau ici. Lui, il va absorber le bruit. Et donc, après l'air dans le tuyau, ça ne sert à rien de mettre un tuyau, un tuyau annelé insonorisé sur 5 mètres. Mm -hmm. donc, ça n'a absolument non. aucun sens. C'est une insonorisation juste après le moteur. Tout à fait. Évidemment, on le précise aussi que ce soit en haute au-dessus des meubles ou dans le sol, mm -hmm. on a, vous avez toujours ce genre de dévaculation qui sont des gaines plates. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la section qu'on voit ici, qui est une section de 89 mm sur 222 mm, est l'équivalent d'une section ronde en 150 mm de diamètre. Donc, en termes de surface, on a quasiment la même surface, mais c'est la forme qui va changer. Ce qui nous permet à ce moment-là, comme par exemple les pure lines compactes, de réduire la hauteur du... Caissons, et donc du coup à ce moment-là, bah, on vient travailler avec des bus plates. Parce que dans les Pure lines, on peut aller jusque 18,5 ou 19,5 19,5. 19,5. Pure Line Compact. Donc, ce sont des plafonniers qu'on recommande après. Oui, voilà. oui. Et on peut avoir vraiment un tout petit caisson. C'est ça. Alors là, à ce moment-là, on parle de la Pure line Compact qui fait 19,5. Et puis bah, quand on dissocie le moteur, hein, on dissocie le moteur, comme on le disait, pour le bruit, mais aussi parfois pour gagner en hauteur d'encastrement. En donné cm. La... Hein. Pardon 1 cm. Un centimètre On gagne, on gagne pas un centimètre, on on gagne, un centimètre Oui, on gagne effectivement un centimètre. On va, on va à 18 centimètres de hauteur ouais, pour la, la partie. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ouais. peut être ouais. pas mal sur un caisson qui fait 2m50, 3m. C'est sûr. Ça ouais. peut avoir ça, un une touche. Oui, euh, oui, ouais, tout voilà. à fait, tout à fait. Avant qu'on voulait sur cette vidéo euh, technique, mais très importante au niveau de la haute, vous savez à quel point j'aime les hautes et j'aime la technique d'une haute. L'aspiration périphérique, donc cette fameuse plaque que ouais. vous avez inventée il y a plus de, 50 ans. plus de 50 ans, il y a plus de 50 voilà. ans. Ouais. Qui est effectivement dans un domaine public, mais l'inventeur est ici, donc on ne voit pas les filtres, la plaque est devant, les gens nous disent, mais comment ça aspire mm -hmm. Vous avez une démo Oui, tout à fait. est-ce que ça va Donc là, le moteur, on voit que la turbine s'est mise en route, et on voit vraiment l'air qui passe sur le côté de la hôte, complètement. Et donc, ça évite que... En fait, tout l'air est pris par le côté, tout l'air est pris par la périphérie. Donc, même l'air qui part sur le côté est automatiquement emprisonné. Mm -hmm. Et donc, pas besoin d'avoir un moteur de 1000 m3 dans une hotte. Ça permet d'abord de diminuer le bruit, d'avoir un moteur monté sur 6 même bloc et d'avoir une aspiration qui est complète. L'avantage je... aussi de l'aspiration la, de périphérique, c'est que euh, nous avons constaté aussi il y a des années que ça fait aussi office de coupe flamme. Ah Oui c'est tout tout fait, fait. Fait. fait, ça fait aussi au fil de si vraiment, y a un souci. Exactement, ça va bien. Et donc, a pas, pas Oui, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est sûr. Magnifique. Ouais. Eh bien, on va tout doucement terminer cette vidéo très précise, très technique, mais que j'aime faire, comme je disais, devant cette nuée d'accessoires. Donc, tuyau euh, insonorisé, triple clapet anti retour ouais, ouais, Très impressionnant ceci. Hein. Là, pour vraiment avoir une isolation complète, un, deux, trois clapet anti retour différents. Mm -hmm. On a ceci, on a toutes les grilles extérieures, on a déjà parlé énormément, mais les grilles ex extérieures synchronisées on, en aluminium, très important, n'oubliez pas. Très là. très important. Donc tout ça, nous, on vous installe toujours, mais j'aime les représenter, les contacteurs de fenêtres. Ça, c'est pour les flux d'air, pour savoir quand vous avez une hotte sans moteur, vous ouvrez le clapeau, vous fermez avec la paix, quand vous avez des moteurs centralisés, pour simplement éviter que l'air rentre dans la maison. Les raccords, les raccords culottes, les raccords ronds avec cette petite électrique qui sert à améliorer le flux d'air. Mmh. Toutes sortes, de, toutes sortes de tuyaux, bien évidemment, et un des plus importants qui se trouve ici derrière nous. L'adaptateur ultra plat. L'adaptateur ultra plat, donc c'est pour cette fameuse haute. Pure compact. line. Oui. Ouais. Pure line. Pro compact. Pas exactement. Alors en fait, il faut savoir que la pure line pro compact ou la pure line ou les pure lines. Compact, on ne peut pas dissocier le moteur. Cet accessoire, on va l'utiliser si on dissocie le moteur. Donc sur les PureLine, ancienne génération, et les PureLine Pro avec un moteur cubique. Là, à ce moment-là, nous dissocions le moteur. Et pour essayer de limiter l'encastrement euh, dans le caisson, on va venir travailler avec ceci, qui est un adaptateur ultra plat qui se place directement sur le châssis de la hotte. Et là, à ce moment-là, on arrive à 18 cm de hauteur au total. Et de là, on repart avec le tuyau. En bus plate vers, à ce moment-là, le moteur, et puis du moteur vers la sortie extérieure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Christophe. C'était avec plaisir, fois. Thomas. C'est technique, c'est... Mais l'avantage, pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos techniques Des fois, des vidéos qui sont... Voilà, c'est peut-être pas aussi euh, mouvementé que plein de nouveautés, etc. Mais de temps en temps, quand on achète, quand on investit dans une hotte, et si on investit dans une hotte même Novi, avec des bons moteurs, etc., on veut une bonne installation. Merci à Novi pour son accueil. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Laissez des commentaires, cette chaîne, l'abonnement est gratuit. Amusez-vous, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao